C'est plus facile de se battre que de s'aimer. C'est plus facile d'être... Seul dans le désert que d'aller vers une oasis. C'est plus facile de... D'être en arrière de la caravane que d'être... Au centre de celle-ci à gérer les problèmes. Tu préfères le désert français Et pourquoi as cette préférence-là C'est comme ça que tu te situes. C'est en étant seul que tu te situes. Et quand j'entends seul, c'est en étant dans tes retranchements. Il y a un côté « puisque je suis dans mes retranchements, à l'intérieur de moi-même, je sais qui je suis ». Ce côté en proie à mes émotions profondes, en proie à ma famille, en, en proie à mes, euh, à mes problèmes personnels entre moi et moi-même, puisque je suis en face de tout ça, je sais qui je suis. Et il y a un côté euh, le jour le plus long, un côté redondant qui est là. Ce côté, bah, puisque je me mange toujours la même, euh, la, la même, la même histoire, le même place, ça veut dire que je sais qui je suis. T'as une priorité à, à quoi À ne pas te tromper. Parce que émotionnellement, c'est euh, assez chaud pour toi, visiblement. Alors. Ok. Euh, ton rapport à l'extérieur, c'est le mensonge. Tu perçois l'autre. Comme étant un être mensonger, donc tu ne peux pas lui faire confiance, donc, donc tu ne peux pas t'appuyer sur l'autre, sur la matière, donc sur tout ce qui est extérieur et tout ce qui est autre que toi. Tu te méfies. On t'a fait comprendre que le monde était, était mensonge, et t'as clairement bien appris la leçon. Donc, dans un monde de mensonges, tu ne peux que qu'élaborer des stratégies pour te battre, qu'élaborer des stratégies pour être euh, sur le devant de la scène. Ouais. Mais ça, c'est euh, c'est mis sous un voile de je dois quand même paraître socialement stable pour pouvoir euh, jouer mes jeux de stratégie. Le, le, le nœud, il est sous ça déjà. Ok. Euh, la solution est en toi et c'est pas pour répéter une phrase débile d'un sage ou je sais pas quoi mais euh, c'est pas en te cachant à ta propre à tes propres réactions vis-à-vis -vis des autres je vais dire ça autrement il y a un côté j'aime me flageller j'aime être le responsable de tout ce qui se passe dans le monde parce que je me prends pour le monde et voilà ce qui merde. tu n'es pas le monde, tu n'es pas les autres et ça, ça vient remettre en cause une de tes grandes croyances qui est que tu dois t'occuper de tout le monde et que si tu ne t'occupes pas de tout le monde tu es seul et apeuré sans, euh, sans repère. Il te faut du... Du grain à moudre. Sans grain à moudre, tu... Ok, je vais dire, ça non. Rester, là, Rester en place, c'est pas facile pour toi. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose, visiblement Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie d'aller en profondeur avec toi. Il faudrait peut-être qu'on fasse une, euh, une séance, toi et moi. Je pense qu'on en apprendra tous les deux sur qui on est. Il y a quelque chose qui me dit que tu ne te bats pas. te bats, mais contre des mirages. Parce que c'est vraiment ton rapport à toi-même que tu es en train de travailler. Toutes les résistances que tu vois à l'intérieur sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je te disais il y a cinq minutes que la solution est en toi. La solution est en toi, ça veut dire que les autres, tu t'en fous. Les autres sont là pour toi et ça, ça te fait chier. Tu penses être là pour les autres parce que ça justifie ta position de mourantes et de victimes. Être là pour toi, tu ne peux pas le supporter. C'est pour ça que tu as des difficultés à aller vers l'intérieur. Et à laisser apparaître, remonter à la surface que tu as à l'intérieur. Parce que c'est engageant socialement. Socialement parlant, tu t'es cristallisé dans un rôle qui n'est en fait, t'en as marre, t'as envie d'autre autre chose, t'as envie de trouver tes propres repères. Et pour ça, visiblement, la priorité chez toi, c'est d'aller vers l'ego, d'aller vers qui tu es, le contenu de ton, de ton identité, pure et simple, sans détour, sans fioriture, sans stratégie, sans te demander comment les autres vont l'accepter. Ça, c'est aussi pour, euh, pour tout le groupe, pour tout le collectif, pour toute personne qui va, dont les mots vont parler. On s'apesantit sur des détails qui sont... Euh, J'ai pas de mots. Qui ne sont pas importants. Et on est fiers de nous parce qu'on a... On a brossé dans le sens du, dans le sens, parce qu'on s'est brossé dans le sens du poil. À quel moment on prend la responsabilité de qui on est et on assume ce que l'on a, ce que l'on porte à l'intérieur de soi? Est-ce que l'on assume de dire à quelqu'un que l'on n'aime pas? Qu'on n'aime pas. À quel moment on assume de dire à quelqu'un ce que l'on a à l'intérieur de nous? sans lui dire ce n'est pas de ta faute. À quel moment on va juste jouer, laisser vibrer le, le, les énergies qu'il y a à l'intérieur de nous, sans y mettre un seul filtre. Quand est-ce qu'on va l'exprimer simplement On veut que les choses soient simples, mais on utilise des stratégies compliquées. On veut être grand, mais on refuse de lâcher notre petitesse. On veut accomplir des, des choses, mais on s'accroche on à des détails sans importance. On a peur de faire le premier pas. Et il y a une inconstance derrière le groupe. Ce fonctionnement d'être inconstant, sans cesse à revenir sur sa parole, ou plutôt sans cesse à revenir sur les désirs qui nous font vraiment kiffer. D'un coup, on dans un cas on dit « oui j'y vais » et de l'autre on se retire tellement on a... On, on se dit que c'est trop grand pour nous.